Je sors. Tu vas où encore? Tu dis dit je sors. Tu vas où? C'est ce que je te demande. Je sors. Tu sors. Je sors. T'es pas pour aller voir tes filles là? Comme toujours non? C'est pour ça que tu sors non? Quelle filles? Hein? Tiens moi tu poses la question. Tu me poses la question sérieusement? En tout cas continuez. Le jour je vais faire pour moi là. Le jour pour moi va commencer dans cette maison là. Faut pas que ça devienne un problème. Merci. Toujours c'est toi qui pars dans la maison. il Y a quoi? Hein? C'est toi qui m'as doté ou c'est moi qui t'ai doté? Je vais te doter aussi. Tu... Moi-même, je vais te doter. Alors, je, alors, je parle. Tu ne vas pas encore doter. Donc, tu te tais. C'est quoi? Ce qui est sûr. Quand je vais commencer aussi pour moi dans la maison ici, il ne faut pas que ça pose problème. Tu vas commencer aussi. Je t'ai prévenu. Tu vas commencer quoi? Ah, ce que tu fais? Ce que tu vas faire dehors avec les filles là. Je vais commencer aussi. Et là, ça va faire match nul. Le, le jeu, je vais t'attraper même là. Ce serait pas facile à nous quitte là-bas. C'est quoi? Antoine, je vais sortir. je vais pas revenir sans manger. Hein, sans trouver de nourriture sur la table. Hein. Bonjour. Je cherche une maison là, maison à Gossou, tout ça. Ah, je travaille quoi Il y a tout qui est à pac Kalavi. Ils m'ont dit c'est quelque part là. Non, je ne maîtrise pas. Moi-même je suis nouveau dans le quartier. Hein? Ils ont dit c'est tout près que c'est pas d'ici. Non, je ne maîtrise pas. Et c'est à Kalavi c'est C'est à Kalavi. Vous mais suis... tu la maison. Hein? Euh... Alors, alors. Pardon. Tesou. Pardon. Regarde. C'est normal ce que vous avez fait. Pardon, pardon. Uh -huh. Toto, pardon. pardon. Est-ce que je vous ai parlé? Oh. Monsieur. Toto, pardon. Madame, va. Oh. Vous voulez venir? Je n'avais pas, pas. chercher du boulot. Regarde ce que vous oh. avez fait. Oh, toto, pardon, oh. pardon. Je vous ai parlé. Quand je parlais à monsieur, là, je vous ai parlé. Non, oh. Toto. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Oh. Vous connaissez quelle maison? Je partais chez vous du boulot Allo je... Détalez ce que vous m'avez fait Pardon, pardon, tout Je, je oui, peux vous je emmener chez moi Je peux vous emmener chez moi hey, Regardez comment vous m'avez mouillé Tout le pardonnez, pardonnez Chez moi, c'est juste là Vous allez entrer avec moi je vais, je vais laver vos habits et sécher Ça va Vous allez laver, vous allez laver Oui, oui, je vais, je vais laver, Je vais laver, je vais sécher ça Ça va, ça va... sécher se... tout de suite Vous allez partir là où Vous voulez pardonner, pardonner Pardonnez-le, vous ne fâchez pas Pardonnez-le, on y va On y va, on C'est pas dans tout, on, on met la bouche, non Okay, c'est ici, c'est juste ici. C'est bon. Il faut vous asseoir ici. Je vais amener les habits. Pourquoi vous vous changez Tonton, voilà. C'est l'habit de mon mari. Et Vous allez mettre le pagne là. Comme ça, je vais pouvoir laver et sécher. bon Donc, c'est vous qui fait ça Oui C'est bien alors. C'est pas tout là Je ne pas pas Vous venez chercher vous ici. Oui. Si tu bouges, si tu fais un pas... C'est un C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est faire, C'est pas C'est C'est C'est Laisse monsieur, je peux voter. Qu'est-ce que je t'ai dit Que j'ai arrêté d'attraper aujourd'hui. Laisse-moi, au je vais te. ce que tu crois, chez Moi, je vais te. <truintes> oh. ah, crois, ah non, monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. Donc, dans ah. ma maison. Ah, que, ah. Monsieur je peux vous avez quoi ça. Moi, mon habit. Le père que m'a utilisé, là, je peux dormir, c'est ça Est-ce que je t'ai demandé quelque chose Je t'ai demandé quelque chose Qu'est-ce que je t'ai dit Que j'arrive à d'attraper aujourd'hui. Je sais pas ce que tu crois. Attends, si tu parles, je te gifle. Si tu parles, hein? c'est bien. Monsieur, c'est pas ce que vous croyez. Je t'ai demandé quelque chose. Tu ne sais pas là où tu t'es tu, tu, tu mis. Hein? Tu ne sais pas dans quel pour tu t'es mis. C'est pas fini. C'est elle qui m'a fait. Hé hé! Il t'a demandé quelque chose. Il oh. t'a demandé quelque chose. Moi, oh. oh, mon habit. Oh, il t'a demandé quelque chose. Attends dans ma chambre encore. Oh. C'est oh. là oh. qu'il te tue. Monsieur, c'est le seul Dieu qui me dire. Hé hé hé. Explique, explique. Je pas que Tu te tais. Tu te tais. Tu te calmes. Monsieur, vous connaissez le délégué. Je t'aime demandé quelque chose. Je vais te. Mais maintenant, c'est quoi Oh, faut, faut te coucher, ouais, là, ouais, faut ouais, te ouais, coucher ou... là. Faut te coucher Monsieur. là. Faut te coucher là. Monsieur. je peux vous parler de ce qui s'est arrivé. It is finished.